salut ici plaisir keto ici on se nourrit que du bon il faut que je m'habitue parce que j'étais trop habituée à dire ici à la bilan maintenant c'est ici plaisir keto ici on se nourrit que du bon alors aujourd'hui encore nous sommes à la cuisine euh, c'est le week-end et j'ai voulu euh, tester une recette une recette keto bien sûr de biscuits aux arachides aux peanuts en anglais et cette, euh, cette recette, je vais m'inspirer d'une recette euh, qui sort du livre The Ultimate Guide to Keto Baking Master. Donc, euh, on va voir ensemble si c'est vraiment bon. En tout cas, vous, vous ne pourriez peut-être pas goûter, mais je vais goûter pour vous et je vais vous dire à la fin si vraiment la recette est réussie. En tout cas, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez faire à la maison les week-ends pour faire plaisir à la famille et vous pouvez aussi le faire comme des petites collations que vous avez dans un bol et manger de temps en temps en semaine lorsque vous avez des petits creux, lorsque vous avez des petites envies de, de sucrer. C'est préférable d'avoir de, des petits desserts santé que de prendre des desserts qui ont plein de sucre. Donc, sans plus tarder, sans plus tarder, nous allons faire ensemble cette petite recette. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin euh, d'une demi-tasse de beurre d'arachide. Ensuite, euh, nous aurons besoin du beurre ramolli. J'ai un petit peu de beurre ramolli ici. Ensuite, nous aurons euh, du, un édulcorant. Celui-ci, c'est mon édulcorant préféré que j'utilise. La boîte est presque vide. Et euh, nous aurons aussi besoin de, de sucre brun. Donc l'édulcorant et le sucre brun, c'est chacun un quart de tasse. Nous aurons besoin d'un œuf. Nous aurons besoin de la vanille de vanille, nous aurons besoin de la farine d'amande, c'est ce que j'utilise, et euh, aussi de des arachides en poudre, arachides en, en, en poudre ou farine d'arachide. Nous aurons aussi besoin du bicarbonate de soude et enfin euh, du sel. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors la recette nous dit de battre d'abord les peanut butter, donc le beurre d'arachide avec du beurre à molli. On va mettre du beurre. Alors, on va le faire avec du sucre ou sweetener non, et du coran mais c'est un quart mousseuse donc on va ajouter l'œuf et la vanille donc un œuf et la vanille c'est demi cuir cuirée non demi cuirée d'amande et un quart des tasses de farine d'un jute demi-cuillerée demi de c'est pas évident que ça sorte là, et le sel. On va tout mélanger voilà la consistance de notre pâte pas liquide et pas très dur voilà donc on va chercher un plateau à biscuit et mettre la, la pâte sur euh, du papier parchemin. Nous sommes à la fin de notre expérimentation et j'ai ici les biscuits que ça a donné. Vous pouvez voir. Je trouve que c'est un peu trop doré par rapport à bon, ce que je par, par rapport à ce que j'aurais aimé. Euh, la recette dit de cuire entre 12 et 15 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Mon four il est. Ich, ich, il, est, il est fort donc je pense que la prochaine fois je ferai 10 minutes et euh, j'ai aussi vu que c'est mieux de tourner les biscuits au milieu de la cuisson donc ça c'est des petits changements souvent quand je fais les recettes après je peux voir comment est ce que euh, je peux ajuster la recette pour que, ouais, pour que ça m'arrange mieux. mais sinon euh, ça a l'air vraiment tout bon et on va faire le, le test le test du goût donc la texture c'est vraiment bien c'est pas trop cassant parce que souvent les biscuits keto euh, ça se casse vite donc je vois vraiment que c'est ferme à la main au toucher c'est assez assez dur assez ferme donc c'est ben, bien et je pense que l'une de euh, ce qui rend ça comme ça c'est la farine de d'arachide et la pâte d'arachide aussi donc euh, puisque la farine d'amande en biscuits ça souvent ça les biscuits sont cassants donc en tout cas donc je vais couper et je vais goûter mmh. dans la bouche il y a un petit croquant donc c'est un peu croustillant en fait je ne sais pas ce que vous pouvez entendre Non c'est croustillant, non c'est croustillant, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon, donc ça c'est une alternative aux biscuits peanut butter cookies, les biscuits aux arachides du commerce qui ont le sucre, vous pouvez faire donc cette recette-ci à la maison une version plus santé et je trouve vraiment que la recette est bonne. Si vous avez un four qui donne fort, comme le mien, il faut juste ajuster et en tout cas, c'est bon. <rire> bon, je vais... <rire> donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé donc cette recette de, de biscuits. Euh... Vous pouvez l'accompagner avec du thé ou du chocolat chaud, la recette du chocolat chaud que j'ai mis sur le site la dernière fois. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez le prendre comme collation ou comme dessert. C'est une bonne recette. Donc, je la valide et euh, je, vous, euh, ben, je vous encourage à l'essayer. Donc c'est tout pour aujourd'hui, donc je me propose de plus en plus d'essayer de faire mes recettes pour donner des idées des recettes, euh, des petits desserts, des petits gâteries pour Plaisir Keto parce que c'est ça la mission première de Plaisir Keto et euh, on pourra aussi essayer d'autres recettes, repas peut-être euh, de temps en temps donc en tout cas euh, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous donne des idées et, D'ici la prochaine fois, euh, on se nourrit que du bon. <rire> bye bye.